Écoutez-moi le les petites tronches de cake, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez avoir un deck absolument incroyable. Mon passage légende en moins de 5 heures, 80% de win rate. Je vous dis tout sur le deck, vous allez voir, euh, c'est une dinguerie. Les games sont absolument incroyables. C'est technique, c'est rapide, c'est frais, c'est efficace. On va parler. Euh, alors, déjà, bonne année à tous. Je crois que j'ai été mal poli dans la vidéo d'hier, je ne voulais pas souhaiter. Bonne année à tous, j'espère que cette année sera chouette, grandiose, qu'on va la vivre ensemble aussi sur Twitch sur YouTube. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une petite amélioration sur YouTube. Avant, vous étiez 30% euh, ah non, merde, ça a diminué en vrai Parce que j'ai cru que c'était une amélioration Mais en fait, maintenant, on est en 60-40 Avant, on était en 70-30 C'est-à-dire qu'il y avait euh, 30% des gens Qui regardaient le contenu sur YouTube Et qui n'étaient pas abonnés régulièrement, je parle Maintenant, c'est 40% Donc, c'est pas bien C'est pas bien il faut, euh, il faut évidemment vous abonner Si vous regardez le contenu euh, régulièrement Ça demande rien Juste un petit clic Et moi, ça m'aide Ah non, mais je suis con Moi, j'étais je... <rire> content Mais en vrai, c'est pire Avant, c'était 60-40 Maintenant, 70-30 Bref, c'est pas très grave Au pire, dans l'absolu c'est de regarder le contenu et puis que ça vous aide surtout alors j'ai eu une nouvelle chaise gaming j'allais dire pour Noël non pour mon anniversaire parce que c'était le 1er janvier donc pour la nouvelle année de Konix. Alors, Konix, c'est mon partenaire, vous connaissez. D'ailleurs, il y a le petit lien. Le site est formidable. Vous allez voir, vous allez... Mais vous pouvez passer une journée sur le site. Il est incroyable. Euh, en gros, ils font, ils fabriquent du euh, matériel gaming de vraiment de très, très, très bonne facture, d'excellente, mais vraiment sincèrement d'excellente qualité. Moi, j'utilise pour mon travail et mon travail, c'est important. Euh, et à prix moyen, c'est ça qui est bien. C'est que vraiment, par rapport aux autres marques, bah, les produits sont de même euh, qualité et sont moins chers. Et surtout, euh, c'est qu'il y a plein de featuring avec plein de marques donc là par exemple il y a la Fédération Française de Foot donc vous avez des, des casques des manettes des, euh, des chaises Fédération Française de Foot donc ils ont vraiment des gros gros featuring il y a UFC évidemment UFC que choisir la petite bagarre euh, il y a Naruto si je dis pas de bêtises euh, j'arrive pas à cliquer, à cliquer voilà Naruto il y a aussi Naruto là vous pouvez voir en bas du site il y a, les, euh, il y a Paris Saint-Germain je sais pas si c'est en ce moment ou bientôt One Piece Pac-Man, je sais qu'il y a du magic en 2023, il va y avoir des, des petites souris magic, des choses comme ça. Euh, bref, vous avez plein de featuring de, de tarés. Là, ce que je vais vous montrer, c'est la chaise que j'ai. Alors, le fauteuil que j'ai, c'est une dinguerie. Là, je suis comme ça, je suis trop bien. Là, je pourrais juste faire ça. On pourrait même faire une vidéo où je ne parle pas. Où je suis juste comme ça et je dis « Ah oh, oui, je suis bien. Ah oh, oui, oh, oui c'est bon là. Ah, oh, je suis très très bien là. <rire> non, mais je suis trop bien dessus. C'est une chaise... Euh, alors, euh, ils ne vendent pas sur le site. Euh, Conix, ils fabriquent du matériel et euh, ils le font vendre à d'autres enseignes. Euh, Leclerc, par exemple. Euh, vous avez Amazon, etc. C'est marqué de façon où acheter. Euh, donc, dans vos commerces près de chez vous, sûrement. Ou gros commerces, plutôt. Grosse enseignes. Vous avez... Euh, Qu'est-ce que j'allais dire oui, ce fauteuil-là, j'ai regardé juste avant de faire la vidéo, euh, il est à, euh, j'ai vu 419 euros sur euh, Darty, j'allais dire Leclerc. Et euh, sur Internet, j'ai vu à 419 euros sur Leclerc. Et foncé <rire> Foncé Alors Leclerc ou autre, hein, mais peut-être euh, ailleurs, je ne sais pas, mais franchement, alors, c'est un fauteuil qui vaut 500-550, c'est-à-dire que les autres marques, le même modèle, hein, plus ou moins, alors un peu différent, peut-être un peu moins joli, parce que celui-là est vraiment très joli, il va être à 500-550. Là, vraiment, vous avez un fauteuil, bah, pareil, ce que je disais, c'était d'incroyable qualité et moins cher que les autres. Il est tellement bien. Alors, y a, y a, il s'appelle, pardon, j'ai du mal à parler, le Odin. Donc, il y a toutes les... Euh, la présentation, évidemment, détente, mobilité, stabilité, ergonomie, confortable. Tous ces mots-là, ça fait rêver, n'est-ce pas euh, Et derrière, il y a le petit Odin qui est pas mal. Enfin, voilà, vous avez vraiment... C'est un super fauteuil, facile à monter. Franchement, moi, je suis, une, je suis, une, je suis un random loser en bricolage. J'ai mis, euh, mis 10 minutes, 10-15 minutes à le monter. Donc, ça... Non, peut-être pas 15 minutes, mais 20-26. <rire> Allez, j'ai mis moins d'une journée à le monter. Non, en vrai, c'est très rapide, je plaisante. Mais... Euh, et il est magnifique, il est agréable. Mes, mes problèmes de dos ont disparu bref franchement n'hésitez pas à les regarder un peu et vous dire ah ça j'aime bien ce qu'ils proposent ah j'aime bien ce featuring avec ça j'aime bien cette marque et après vous regardez sur internet et soit vous commandez soit vous allez vous voyez que dans votre magasin près de chez vous il y a ça et puis voilà vraiment c'est Konix c'est incroyable euh, bah, je les aime franchement je les aime je trouve que c'est une, une, la meilleure marque de tous les temps euh, sur ce j'espère que cette vidéo va vous plaire va vous aider à progresser n'oubliez pas de vous abonner petit pouce bleu ça fait plaisir et à très bientôt <rire> bon visionnage On est arrivé assez vite, euh, diamant 1, j'ai mis 4 heures pour faire, euh, alors étoile bonus x10, pas étoile bonus x11, donc étoile bonus x10, j'ai mis à peu près 4 heures pour passer jusqu'au diamant 5, diamant 4, hier j'ai joué une heure à peu près, un peu moins d'une heure, mais c'est allé assez vite, je suis passé de, franchement moins d'une heure, je suis passé de diamant 4 à diamant 1, je crois que j'ai fait que, j'ai dû faire 10 victoires, quelque chose comme ça à la suite. Et, euh, et puis let's go, là faut qu'on en fasse combien 3 3 victoires ou si on en perd une 5. Euh, oui c'est ça. Non. Oui, c'est ça. Let's go. Parfois je vais garder ceinture. Parfois je vais pas le garder. Euh, alors... C'est quand même une belle combinaison ceinture goul. Ça peut être tenté, ça peut se tenter. Après l'idée c'est vraiment d'avoir le, le cimetière, d'avoir le gnoll, de récupérer également le couclet. C'est dur à dire. Mais j'aime bien quand même la combinaison pour le coup. Parfois je vais garder des combinaisons même si c'est pas trop raccord avec le combo. Enfin même si c'est pas euh, ça nourrit pas on va dire le, le, le combo. Je pense que ça reste cool. Puis la ceinture est quand même pas mal parce qu'elle euh, elle marche avec le gnoll. On n'est pas obligé de faire un gnoll à 0. Hein. Gnoll 1, ça peut être très très ok. Hein. Là, on peut faire ceinture T2. Euh, ce qui nous fait. Enfin, à part si on pioche Installor, mais le gnoll coûtera 1 mana. Sur la pioche, j'imagine. Je pense qu'on a envie d'avancer dans le deck, donc pioche et pioche et pioche, c'est parfait. Ah non, il est à 0 ce petit loulou. Ah non, il est à 0 parce que ça fait 2-2, my bad. Mais C'est incroyable, je viens de découvrir ça au bout de 6 heures. <rire> bah oui, évidemment. Non c'est d'accord, on était d'accord, il était à 3. Il était à 3-3, incroyable. Écoutez, on apprend toujours des choses. En fait, j'avais jamais vu le spot de. Pour moi, c'était moins 2, mais. Bon, ça change rien. Hein. Euh, on peut faire ça et ça. Je pense que c'est ok, ça permet de vider un peu la main. Et de mettre un peu de créa accessoirement. Malheureusement, on ne pourra pas jouer notre. Euh... Si, on pourra. Ça va être Gnoll. ça, pièce, ça, ça, qui nous permet de jouer le cimetière à 1 et d'activer le cimetière. J'aime bien ce tour, à la fois j'ai mis pas mal de pression avec cette 8 8 7-3-5, j'ai avancé bien dans mon deck avec la, la pioche 4, j'aime bien l'idée. Merci euh, Cobnael non mais franchement c'est dingue. En plus je l'ai, l'avais même beaucoup joué avant. Là je l'ai joué pour euh, le légende mais je l'avais beaucoup joué avant et je viens de voir le spot comme un an, c'est incroyable avec les ceintures. Donc ça fou. Merci comme Naël. Merci beaucoup pour ton soutien, c'est super gentil. Euh, ok, on a un joli maître des potions. On peut même trade en vrai. Franchement j'ai presque envie de faire euh, ça. Je prends l'info. Ça, alors c'est un peu bizarre mais ça, ça. Ça, ça et ça. Moi bah, je joue jamais comme ça mais là en fait je manque pas de pioche. J'ai pas besoin de le recycler. J'ai le Kaïd et je veux juste pouvoir récupérer un peu de value avec le maître. Peut-être du burst. Ouais le Mulligan normalement c'est ceinture gnoll et lieu bien sûr. Euh, mais après il y a des alternatives, moi j'accepte les alternatives pour le coup parce que l'idée c'est que tu vois là ça amène, ça amène quand même à T3 faire le lieu parce que j'avais la combinaison qui fait que j'ai pioché pas mal alors j'ai pioché 4, j'aurais pu piocher que 2 mais ça reste ok donc euh, je pense que c'est important pour le coup d'arriver à considérer les alternatives quand vous faites le mulligan et pas juste st stricto mulliganer pour euh, vos trois cartes clés quoi Enfin pour le moment je. je comment dire J'accepte les alternatives dans mon mulligan et mon, mon winrate est stratosphérique. Et peut-être qu'à un moment, voilà, si je commence à bloquer, je commencerai à raisonner différemment, mais. Euh, donc ça, on, met une... on détruit et on met une carte dans notre main. Je pense que c'est pas mal, on a envie de statu quo là. On va prendre du burst. Comme ça on a, 12, on a 6 dégâts. Et de la pioche. La question c'est est-ce qu'on refait une autre créa Je pense que c'est ok. La question c'est est-ce qu'on a besoin d'un pas de l'ombre Je pense qu'on peut pas de l'ombre ce petit loup. Le rejouer, activer ça, allez face. Voilà. Prochain tour on peut même, on n'est pas obligé de faire un Kaïd à 8-9 mana. Hein. Parfois juste un Kaïd à 6, c'est suffisant. Hein. L'idée c'est de jouer tempo. Tempo, combo, aggro. Bah ben voilà, il faut arriver à mélanger toutes les, toutes, les, toutes les. trucs. Tous les plans de jeu entre guillemets. Non écoute, là c'est la carte que je vais garder en priorité. Koutla c'est la plus importante du deck. Ben, en main de départ. Ok. On peut piocher, je pense que Kaid est mieux. Bon, J'ai envie de daguer aussi. Hein. Daguer ça grignote. Hein. Peut-être faut juste piocher. Ah je pense que je vais Kaid ici. Il n'y a pas besoin de faire un énorme Kaid, juste piocher. Ouais. Juste ça c'est déjà ok. Il n'y a pas grand-chose pour cette qui détruit mon board ici. Salut Dardeville, bonne année, merci. Merci beaucoup. La saison 3 de BG commence demain Non, elle commencera un mardi. Déjà. Ce sera sûrement mardi 3, mardi 10. Je pense que c'est mardi 10. Ça me paraît très bizarre que. Ouais non, c'est mardi 10 je pense. Je pense qu'ils vont annoncer quand même quelques jours avant la chose, enfin, j'imagine. Ils vont pas sortir ça le, mar le mardi. Ok. Boum. C'est propre hein. Merci John, la classe. Coucou, bonne année et plein de réussite à toi et à ta chaîne. C'est gentil, merci. Euh, l'objectif il est le même que l'année dernière. C'est-à-dire me qualifier à tous les Master Tours. Euh, bah, les dernières, j'ai commencé un peu tard à cet objectif. Il ne m'en restait que deux Master Tours. Donc, j'en ai fait un sur deux. Et euh, cette année, c'est me qualifier à tous les Master Tours. Et euh, également, euh, les Lobby Legends. Et pourquoi pas euh, un Master Tour en même temps qu'un Lobby Legends. Donc, euh... Donc, ouais, je vais tryhard sur Amérique. Je vais essayer de me bien me placer. Top 30. Et ensuite, j'irai sur Asie et je ferai pareil sur Asie. Et comme ça, ça m'augmentera mes probabilités à la fin de saison d'avoir de, un bon run pour euh, assurer un top 50. Merci, euh, Harry Boriu Merci pour le prime, c'est gentil, merci beaucoup. Le problème, c'est que sur Asie, j'ai pas de carte et ce deck-là, il coûte cher. C'est le seul petit hic. J'y ai pensé, je me suis dit merde. Je pourrais pas trop jouer ça sur Asie. Merci, Harry Boryu, c'est super gentil. Le, le goal ultime de faire les deux dans le même mois, ouais, bah personne l'a fait. Hein. Je crois même qu'il y a personne, il y a jamais un, je pense qu'il y a aucun joueur qui a fait un master tour et un, et un lobby. De tous les gens qui ont fait des lobbies, c'est que des joueurs full VG. Full Donc euh, ouais, non, ce serait cool, ce serait cool. J'ai pas encore fait de lobby legends, mais j'ai déjà fait un master tour, ce qui est plutôt cool. Mais ouais, j'avais euh, pas, pas top. Quand j'ai deux cimetières d'ailleurs, j'en vire un. garde pas les deux en main. Pas besoin. On va faire la ceinture T2. Si nos calculs sont bons, le gnoll devrait coûter 0. On va prendre la pioche s'il y a ou la mise en place de board. Donc board et euh, board. Franchement c'est con mais c'est vraiment une dinguerie je viens de le voir maintenant. Mais c'est incroyable ce truc en vrai. Ça coûte moins 3. Je crois qu'à chaque fois j'ai dû me retrouver dans un spot où le Gnoll coûtait 2 et donc dans ma tête bah, il coûtait 0 forcément et il coûtait 0. Mais... Est-ce qu'il y a des mauvais matchups pour ce deck bah, Illidan n'est pas évident mais après Illidan est le deck dominant donc c'est normal. Et ouais, Illidan c'est pas. En fait, tous les decks c'est des bons matchups à part Illidan. Waouh, fort ça. On va jouer mélange ici. On a envie de mettre du board contre voleur. C'est important d'agresser. On espère avoir des bonnes créas. Ouais, ça reste bien. 3-4, 2-4. C'est des cartes un peu chiantes pour lui. Et vous voyez, les deux cimetières, là, c'est un peu crado. Bingo. Ça me va. Je cherche des solus, le garçon. faut juste pas qu'il ait le truc à 4. Bah, il l'a sûrement. Hein. Donc, on va faire cimetière. On va faire frappe. Et ici, on va mettre la petite créa, même si c'est pas dingue. Ouais. L'idée c'est vraiment juste de jouer en mode aggro. On n'a pas on a fait pas la grosse sortie combo, donc on va essayer de grignoter, grignoter, on pourra finir à la, à la potion burst. Yes. Yes, place net. Ouais, c'est très fort. C'est très très très fort. Euh, ok, on caïde maintenant, je pense un peu dur à dire. Peut-être je fais juste ça et ça. On va juste faire ça. Ici, on va... On va... On va... Euh, re tempo On va reconstruire de la tempo, en fait. Donc là, on l'a perdu sur ce place net. Bon, c'est RNG, mais ça fait partie du jeu. Hein. On ne peut pas rager de que l'adversaire ait joué bingo. Hein. Enfin, à l'absolu, parfois, c'est pas bon. Parfois, c'est fort. Là, c'est, ça le fait sûrement gagner statistiquement. Après, ça le fait pas gagner euh, concrètement, donc euh, on va se battre. Là, il va jouer le petit anti-bête, coup de poignard peut-être, point de dose, ok. Gast alors, ok. Ah, bon après, il va falloir euh, de la chance là-dessus. Let's go, il hein. va falloir chater. Faut oh, pas de piocher sténographe par exemple, les trucs un peu lourds. Ah c'est pas mal en vrai sur des cocteurs. Ou alors le faire sur mon Kaid. C'est un peu bizarre mais... Ah ouais, c'est pas mal, le, le spot est pas mal, on garde le, ouais j'aime bien là, j'ai bon, bien pioché quand hein. même, le petit steno, le petit trade et le double board, ah c'est méga strong hein, ouais, le tour est beau parce que je garde toute ma value et je lui mets un board très menaçant et il est sur son, c'est 6 gold donc il peut pas faire euh, l'apprenti, euh, l'artisan pardon, toujours l'apprenti mais c'est l'artisan. Peut-être qu'il a un néant distordu, une connerie comme ça. Ah si, il va quand même faire apprenti. Ah non. Salut Ruo, bonne année à toi aussi. Salut Flogaron, bonne année. J'espère que vous allez bien. Bon ça, ça me va. Si c'est comme ça, ça me va encore plus. Pas mal ça Ok. Bon bah ça va être la game hein. Ça va être la game. J'ai perdu quelques games quand je suis arrivé Diamant 5. Je crois que j'ai fait 2 euh, défaites quand je suis arrivé Diamant 5. Mais en tout, j'ai pas fait beaucoup de défaites. Je crois que durant Bronze au rang... Enfin, pour le moment. Hein. Peut-être que je peux faire 4 défaites à la suite, ça peut arriver. Hein. Mais durant Bronze à ce rang-là, enfin à ce stade-là, je crois que j'ai fait en tout 5 défaites, quelque chose comme ça. Donc ça doit me faire à peu près entre 90 et 95% de Winrate. -right. On va garder Cimetière. Parfois, je peux garder Frappe en fonction, par exemple, si j'ai un de là. Tu peux me dire, je garde un, un petit sort, parce que parfois on a Kutla et on n'a pas forcément de sort. Mais bon, là ici, on va juste garder le cimetière, je pense. Ok. Le match-up n'est pas forcément évident. Ah, Koutla c'est bien, mais vous voyez, ça proc dans rien. Ouais, ça un peu proc, hein. Nice. Bon, pas mal, pas mal. Euh, il nous faut une créa, mais en vrai on a une jolie main. En soit on va mettre du board rapidement, le problème c'est qu'il a la, la petite 2-3 là qui fait défense vertueuse. Hasta alors On va y aller hein. On va y aller. On va y aller. Ok. On va y aller je pense. Ouais, Le problème c'est que la 9-9 elle, elle va pas forcément proc. Face fera quoi que Astalor de 2. En vrai je suis pas si bien même si on a l'impression que c'est incroyable ce que je viens de faire. Mais je suis pas si bien. Bah, Astalor c'est très bien contre DK mono bleu. Contre, tout, contre Chasseur Face. Contre tous les decks comme ça. Même Illidan contre Illidan Astalor est bien. Dans ce matchup Astalor est pas très bien parce qu'on meurt avant, avant, avant notre tour 8. quoi Donc c'est pas forcément une super chose. Mais après on va pouvoir lui rentrer 9 mais en vrai, on n'est pas si bien. Là, on fait ça, ça, mais le problème, c'est que s'il a la créature défense vertueuse, on se fait éventrer. C'est bon. Après, le match-up on sait qu'il a... il peut être un peu complexe. La carte du cimetière, elle fait une XX. X, est le nombre de cartes que tu as jouées. Donc là, vous voyez, j'ai joué plein, plein de cartes. Donc ça a fait une 9-9. J'ai joué 9 cartes, en gros. Ah non, c'est X plus 1, pardon. Bon, il n'a pas la carte, c'est une bonne nouvelle. Il l'a peut-être pioché là, et il va, ça veut dire qu'il va reprendre un coup de neuf. Ah non, il va pas reprendre deux coups de neuf. Coup à moins de trouver euh, un, un anti-bet. Eh, ça peut être un anti-bet ça. Non. Ah dommage. On tape là, on tape là, et je pense qu'on va invoquer une 3-3. C'est pas incroyable, mais ça permet de prendre le board. Et on sait qu'il avait pas la créature 2-3 en fait T6 il part en combo, bon là il a pas joué silence pour la France mais sinon T6 il fait euh... il joue le... la croisée sanglante, into, euh... oh ça c'est Sikos. bon il prend un peu de dégâts hein. sachant qu'il a pas de heal, ah si il remarque qu'il a du heal dans son deck, non je dis des bêtises j'ai sûrement perdu là ouais c'est dommage d'avoir eu ça un peu tardivement Ouais, on a perdu donc on va full face et il faut juste gagner au prochain tour. Et là on a perdu. Euh, et ouais en fait il fait silence pour la France, il pioche les deux créatures qui coûtent 0, les 5 5 tonnes. Et derrière il joue Croisé Sanglant, en tout cas moi c'est la liste que je connais, que, que je vous ai présentée sur Youtube. Et euh, il joue la Comtesse et en fait il gagne sur T7 parce qu'il joue les sorts. Il joue les invitations et avec les invitations il peut mettre des Darkans dans le visage etc. Le problème c'est que dans son deck il joue le plus 2 plus 1... 1 euh... Non il le joue pas. Plus 2 plus 1 je gagne des PV. Ouais mais c'est trop risqué ça. Là il fait n'importe quoi non Il est mort. Waouh on va passer les jantes sur une erreur adverse. Ah non il y a ça ok. Non non non j'ai rien dit j'ai rien dit. <rire> ah quoique il va pas face quand même. Waouh. Ben si on va passer les jantes sur une erreur adverse. Hein. C'est beau hein. Ça fait partie du jeu aussi. Hein J'ai quand même compté. Mais... Ça et ça. Ça et ça. Et ça. Ouais. Ouais parce qu'il joue le plus 2 plus 1. Boubou divin. Et sur le tour lien de vie. Et en fait ça marche, euh, ça marche trop bien avec ça. Là écoutez. Euh... On a été légende en 5 heures. Hein. Empêche, hein, ça va vite. Hein. Et on étoile le x10. Hein, parce que normalement, je passe en.. Je passe toujours légende en 4-5 heures. Mais on étoile le x11. Donc c'est toujours un peu triché. Parce que au rang diamant. Oh, 223, vous imaginez. Le 2 du mois. Ça trahir des... des graves. Hein. Et... Euh... <rire> ça trahière des graves, en vrai. C'est cool. Ah, C'est bien, ça veut dire qu'il y a plein de joueurs sur le jeu d'habitude euh, parfois je passais le 5 6 ou ma MMR elle est peut-être moins bonne maintenant mais parfois je passais 5 6 et j'arriverai euh, le enfin le 5 6 du mois et, et j'arrivais genre euh, 10 20 let's go on continue un peu enfin, on continue on s'arrêtera top 50 à peu près top 40 merci Pachelou! ou hello le fish, jarrive au bon moment pour te passer mon prime merci beaucoup merci pour ton soutien et c'est gentil merci infiniment ouais c'était le bon timing en effet Mais ouais, les matchups où il joue cette créature là, le, le, le la créature jaune là, c'est un peu complexe. Après, la version classique, je pense, c'est un poil un avantage pour l'adversaire, mais léger. Ouais, c'est un beau deck, vous voyez, parce qu'il y a vraiment plein de plans de jeu différents. Plan de jeu agressif, plan de jeu combo. Ouais, c'est pas une super main. Euh... Pour se qualifier à la fin du mois Bah en fait je dis top 50 moi Parce qu'avant c'était ça Mais là l'annonce de l'eSport n'a pas encore été faite par Blizzard Donc aussi bien ils vont dire oh, On repasse un à un top 16 euh... Tu vois Bon ça c'est obligatoire Et euh... Plutôt Pioche non J'imagine qu'il va jouer qu'une créa, J'espère Pioche et destruction de créa. Si jamais il fait le Gnol Mais je sais pas euh, donc voilà on, on, on sait pas mais avant en tout cas il fallait être top 50 à la fin du mois pour être qualifié oh, c'est bizarre de faire ça maintenant ouais non il n'y a pas d'annonce encore mais ça va arriver dans les prochains franchement les prochains jours voire même les prochaines heures hein. aussi bien ce soir il y a une annonce hein. Je pense que je vais faire un gros tour derrière. C'est-à-dire, je fais ça ici. Et tour d'après, euh, je balance tout. Bon, j'ai un peu le temps. De toute façon, son deck, il aime pas gérer les. Ah, quoique, non, j'ai une connerie. J'allais dire, il aime pas gérer les grosses créas, mais il a le sort A3 qui fait Evolve, devolve. Ah, Je pense que c'est quand même le play. Hein. Ouais, le match est un peu compliqué pour... à cause de ce sort. La grotte des folles patte. Peut-être commencer par tuer la 1. La 02 2 Fait des trucs chelous, hein. On peut pas faire grand chose, c'est des petites créas qu'on joue là, mais je pense qu'on va s'en contenter. Dommage, dommage de ne pas avoir eu des trucs plus réactifs. Mais bon, ça reste correct, des, des petites créas, mais ça grignote un peu. Derrière, de toute façon, on a un joli Krabatoa. En même temps, tout le monde attend les annonces, donc faut pas qu'il traîne, ouais, bien sûr. Bon, après, euh, tu peux attendre un jour de plus. Hein. Ça fait combien de temps Ça fait 4 mois qu'on attend les annonces. 4 mois et un jour. Euh... Je sais pas, ça me choque pas. Ah dommage, d'être gelé là c'est un peu chiant. Ouais bon elle va être, elle est sûrement perdue cette partie. On verra, on verra. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Je pense qu'il faut aller face. Après, si on va là, on protège la 5-1. on va aller là, on protège notre 5-1 d'un trade value. Cette game est gagnable avec Astalor. Hein. Ok. Donc faudrait faire ça au prochain tour. Très bien de choper un grotte, ok. Un gnoll plutôt. Euh... C'est pas trop. On commence par ça. On prend l'info. Est-ce qu'on active les ça Ça me choque pas, mais c'est petit. J'ai pas envie. On va juste se faire Ast alors. Tape comme ça et face. Juste ça. Ça me plaît bien. Grand gousier Bon, grand gousier, c'est un peu chiant. Je pense qu'il va sûrement faire 3-4 dans 5-1. Ouais, c'est pour ça que nous, on n'a pas fait le trade. Parce que c'est un trade qui va souvent prendre. Donc, euh, on fait pas des trades que l'adversaire a envie de prendre. Oh, ça a tonne ce coquin. On a l'étale, ici. faut compter. hein. On peut l'avoir, hein. On a, on tue ça, on tue ça, ça. Ouais, je réfléchissais avec Astalor, mais... Après... <rire> On va aller chercher ça. Ça va être chiant sinon. Enfin je pense. Hein. Ça ça en met combien Ça met des, petits, euh, des petites épaulettes. Ah je vais mettre un gros épaulé. Plutôt. Trade, trade, tant pis. Par contre j'active les, les loulous là. En fait l'idée c'est que T9 je vais mettre un peu de board et T10 je peux essayer d'ast alors. Bon, c'est un peu bizarre, je suis pas sûr d'avoir fait le play optimal parce qu'en fait j'ai pas de bon play. Donc j'ai l'impression d'avoir fait le moins mauvais, mais c'est jamais très agréable cette sensation où on fait un play qui est moyen parce qu'on rentre pas de dégâts et on fait juste on s'écrase dans les siennes, on fait pas de value non plus. En même, temps, alors, en même temps le grand gousier si on le gère pas il va snowball. Bon, ça va s'il n'y a pas de taunt. Ça va. Ok, nice. As-tu ah, fait une vidéo sur le match gros sort euh, Oui, mais il y a 5-6 mois peut-être. Et J'essaierai d'en faire une dans la nouvelle méta, mais pour le moment, je n'ai pas encore attaqué les vidéos sur les anciens decks. On va dire. Les anciens decks qui reviennent dans la méta. En tout cas, pas le gros sort. Je trouve que ça, ça ressemble trop aux versions d'il y a 5-6 mois, voire même un an. Et le deck est pas trop mal. Merci Twitch Azé en tout cas. Bonne, bonne année à toi aussi. Est-ce qu'on a le code du deck s'il vous plaît Ouais, bien sûr, je vous le mets dans le chat. Avec plaisir. Par contre, ne venez pas sur le stream comme euh, notre ami Cyberby qui arrive, qui ne dit pas bonjour et qui dit juste point d'exclamation deck. Vous voyez Vous voyez ce que je veux dire ça mange... Enfin, ça coûte rien de juste dire salut, euh, même si vous voulez juste le deck et partir après, mais ça coûte rien de dire juste salut, c'est déjà sympa quoi. Donc, juste point d'exclamation deck, euh, c'est pas très respectueux quand même. Bon. Je garder potion, vous voyez ici. Donc, ça reste cool. Merci, euh, Your Count. Merci pour le Prime, c'est gentil. Merci beaucoup. Bon, le matchup est un peu chaud parce que pour le coup, euh, la, la Starian, il est bien. La Staran, la Stalor, pardon. Il est bien dans ce match. Pioche, euh... pioche, pioche. Non, bah tes serviteurs c'est pas mal, on veut mettre du board, pioche les serviteurs très bien. Le petit gnoll ça mange pas de pain. Merci lol samouraï Ça passe trop vite un mois de plus et bonne année le fiche. merci à toi. Merci beaucoup c'est gentil. Ça me va. Donc là on a quoi, pioche les et... Pioche et serviteur. On commence par ça, comme ça on prend l'info de la pioche, en fonction on part en combo, non, on va cycle, ça fait quoi ce petit loulou Je me demande si je peux pas jouer sténographe maintenant, peut-être c'est le play d'être très agressif. Ouais on va faire ça. C'est très très très agressif comme play. Mais en fait ça me va parce que de toute façon j'ai pas le cimetière du vice et j'ai pas envie d'attendre le cimetière. Et je pense que c'est un match-up où Astalor pas de l'ombre ça peut faire gagner. Et être agressif ça peut gagner aussi. Donc là euh, voilà parfois je prends certaines lignes euh, un peu intuitives. Mais je pense que c'est important de, de faire appel à l'instinct avec ce deck. Et pas jouer juste mécaniquement parce que mécaniquement t'as trop tendance à vouloir attendre tes cartes clés et en fait euh... tu perds trop de tempo je pense. En général les decks qui agressent n'aiment pas se faire agresser. Typiquement ça c'est un deck qui agresse et dès que tu commences à l'agresser il est pas très à l'aise. Ah, oh, le gars, il avait déjà le décal doré. Il aime bien la classe. Il kiffe bien la classe. Ouais, je sais pas si je suis rentré dans la tête de mon adversaire, mais... L'idée c'est que si t'attends c'est pour le cimetière du vice et en même temps tu l'as pas forcément. Et quand bien même tu l'aurais il a du gel dans son deck. donc Tu vas rentrer une attaque et puis c'est tout. Parfois vaut mieux ne pas optimiser les cartes mais les jouer dans le timing. Plutôt que les optimiser et ne pas les jouer dans le timing. C'est un jeu où le timing est plus important que la force brute. C'est un peu comme sur Battlegrounds. Hein sur Battlegrounds parfois... Euh tu vas acheter des cartes pas fortes mais tu vas les acheter dans le bon timing donc c'est ok. Merci euh. Enfin euh, pff, En vrai je dis ça mais ça marche dans tous les jeux. <rire> merci Fred CLV pour le prime, merci beaucoup, bonne année à toi, c'est gentil. Quand je découvre Hearthstone, j'aurais aimé savoir si Prince Renatal était une bonne carte. Euh. On va mettre du board. Et ça. Enfin, J'aurais pu commencer par la destruction, en vrai, vu que j'ai Gnoll. Euh... Alors, elle a été nerfée. Elle donnait 40 points de vie avant. C'était la meilleure carte du jeu. C'est elle, a... elle qui a créé le Hearthstone 2.0, hein, qu'on attendait depuis pas mal de temps. Donc Renata, elle a amené le Hearthstone 2.0. Et là, la disparition, entre guillemets, la disparition, hein. Juste faire ça et à toi. Ouais, entre guillemets, la disparition du Renatal, même s'il a encore joué dans, dans quelques decks, euh, a ramené le Hearthstone 1.0. Mais finalement, on se rend compte que le Hearthstone 1.0, il est très intéressant et il amène une méta assez riche. Voilà. Merci Graix. Merci pour le soutien, c'est gentil. Merci à toi. Bon, c'est bien qu'il joue ses cartes parce que ça veut dire que le. Euh, bizarre Comment on appelle ça Oh, relou. En oh, vrai, c'est pas dérangeant. Ouais, il est pas mal ce petit tour 4 euh, après il peut faire des vols mais au pire euh, ça c'est quand même un T5 à la base donc des vols ça, ça, ça se transforme en T4 ce qui est ok et ça c'est un T6 donc si le des ça se transforme en T5 donc finalement bon an mal an je me retrouve pas trop mal euh... salut Xari j'espère que t'es passé infinity avant de jouer à ce jeu à <rire> ce jeu de 2013 ah <rire> j'ai pas lu <rire> le jeu des rois tu veux dire le roi des jeux le jeu des rois c'est une, une bonne, euh... c'est une bonne question. Euh, alors non, mais euh... en fait, j'allais, enfin, te ou vous poser la question. En gros, j'avais prévu de vous demander si euh... vous saviez quand allait être le, le reset de code sur Marvel Snap. Est-ce que ça arrive demain soir ou mercredi matin Genre non, est-ce que ça arrive demain matin ou mercredi matin Merci Yougeeks11 en tout cas pour le Prime, merci Efhaestion10, merci euh, infiniment, mais merci Exagite7, merci beaucoup, merci pour le Prime, c'est gentil. C'est bon tout là. Merci à LandfestFR qui offre maintenant à, Spi à Spino R6, merci, merci à vous. Ah c'est ce soir à 4h Ce soir 4h du mat' Ah c'est emmerdant. Ouais parce que je suis 91 là, j'ai un peu dégringolé. Euh... Après je suis infini sur euh, le, pro... le deuxième compte Je sais pas si je t'avais dit J'ai un deuxième compte euh... Où je suis euh, 474 de collecte Mais 10 000 de crédit Mais sinon euh... Non non bah je voulais J'avoue que je voulais passer euh... En fait j'avais prévu de le faire demain En recycle on a une main dégueulasse Oh là, là. On le joue hein De bah, toute façon faut agresser ce match hein. Ouais je suis mal hein. Ouais après une fini en pool 2 c'est gratuit. Ouais c'est vrai que c'est pas très compliqué, je te l'accorde. Ok le matchup est bon mais on a une main tellement horrible. Oh là là. J'ai presque envie de vous dire qu'au prochain tour on va devoir jouer kite comme ça en flat, en flat vanilla. <rire> Ouais mais j'ai pas chouris moi. J'ai loqué. Euh... Par contre j'ai locké... Euh... Mais chouris ça doit te péter ouais. J'ai loqué euh... Le shulk dans le... Dans mon... Ouais let's go non Je pense j'ai perdu. Ah c'est crade hein. Pas grave. Allez. Oh, vamos. Vamos. C'est pas si mal, hein Ah ouais, mais je suis obligé de faire ça, mon grand. Pourquoi j'ai fait des erreurs Ah non, mais il est con, c'est pour ça. <rire> il a pas suivi. En fait, il a juste du double prep. Il a pas suivi, ok. Pas très grave. On euh... d'accord, je peux pas jouer le... Non, je peux pas jouer le sort si j'ai pas de sort avant. Enfin, je veux pas dire de conneries, mais je pouvais pas le jouer. Hein. Ah, chiant ça. Ouais le guff on s'est fait croissance guffhead euh, in tout ça. Ouais c'est fini là on peut pas... On va se battre quand même hein. Bon ça c'est pas cher. Pas cher mon fils. On va prendre. On va mettre des créas dans ce match. Pense hein. Bon, oh, oh ça fait des trucs ça non? Bah ça marcherait mais elle coûterait quand même un mana. Toujours la pioche dans ce cas là Maintenant qu'on a déjà le board Pioche pioche Dommage qu'on peut plus faire le scénographe Il coûte un mana ce... ce con Et on va face On protège notre 4-3 On va protéger Mais euh, non demain demain, je jouerai à Snap Après ça dépend Si j'arrive vite top 50 Peut-être euh, pourquoi pas Mais c'est vrai que j'avais mal calculé mon coup J'avais prévu de J'avais envie quand même de passer une finie euh... Bon pas grave Concentrons-nous. On peut encore gagner, hein, même si on n'est pas très bien. Par contre, double EKI. Écaille... Le gars, il a fait EKI T4, EKI T5, quoi. Ouais, il est très énervé. Et il est loin d'avoir gagné. Hein. Ok. Je crois que je vais Krabatoa ici. Comme ça, je reprends le board. Bon, en vrai, j'ai quand même souvent perdu. Soyons honnêtes. Je pense que c'est la meilleure sortie du jeu. Le druide c'est un très bon match-up mais après on n'a aucun match polarisé dans le jeu maintenant. Donc très bon match-up, si lui il fait sa sortie parfaite et que nous on fait une bonne sortie, on est quand même censé être un poil derrière. Bon, bon ça ça me va, c'est des grosses pommes de terre que je peux facilement gérer. Pas facilement. Cochons des cartes. Ah c'est dégueulasse, sérieux. le jouer à hein, mon sténographe hein. tant pis hein. là je peux le garder en main remarquez ah faut le mettre ah faut le mettre sinon je peux mais non je vais faire ça hein, tant pis ah, en vrai il est à 12 j'ai du burst le problème c'est que là ouais euh... gardons en tête qu'on a perdu mais le gars il, peut... il est pas forcément obligé de gérer la 1-4 parce que là il est pas très haut en PV donc il a peut-être euh, comme objectif de tuer la 6-5. Et je continue à faire de la value. Vous voyez, on peut arriver à, à challenger en value. Carapace. Carapace, ça peut lui donner envie de trailer 1-4. Ouais. ouais, bon, en plus, il a... 13 et 6. 13 et 6. calculer létal on est d'accord peut-être mal compté hein mais ok c'est chaud hein, parce que là il m'a fait l'amour hein. et vu que j'aime pas ça <rire> j'ai refusé Ah, elle était belle cette game. Elle était très très, très belle. J'ai quand même vraiment envie de jouer ça sur Asie. Hein. Franchement, hein. c'est tellement fort. Puis soyons honnêtes, je le joue tellement bien. <rire> ouais, il a pas fait Guf T5, il a fait Guff T4. Il a fait croissance into Guf. Il a fait croissance Guf et Onyxia Onyxia. Tu peux pas mieux faire en vrai, c'est impossible de mieux faire dans tout le jeu vidéo, même en wild je pense, si en wild quand même. Salut Omega Slow, bonne année Pourquoi c'est jamais le bon héros au début C'est un bug du jeu ça. Ah il y a une carte qui s'appelle Maestra. Maestra du bal costumé. Elle se transforme en une autre... Tu te transformes en une autre classe. Ça te permet avec le gnoll de diminuer son coût. Chaque carte que tu pioches, c'est une carte voleur que tu pioches alors que tu es en train de jouer Lidan. Donc le gnoll, il diminue son coût. C'est le problème de ce deck en fait en termes de crafting. C'est que bah, sans Maestra c'est quand même beaucoup moins fort. Et, euh, et Maestra c'est une carte de merde quoi. Enfin Maestra c'est franchement 1600 poussières pour ça, ça fait vraiment mal. Mais en même temps, bah sans la. Enfin tu vois. Sans la carte, t'as pas le deck quoi. Donc t'as à dire que tu obligé de crafter une mauvaise carte Astalor. Ah, ça doit être un voleur en face, je pense. faut jouer à Staler comme ça. Ouais, je pense que c'est un voleur. Elle n'est pas donnée la carte Aestra Non, non. Euh, non, non, Aestra, elle n'est pas donnée, non. Ouais, vous voyez, c'était sûr. Un deck qui fait comme ça Astalor T2, c'est un voleur. Soit c'est un voleur, soit c'est un Illidan qui s'est trompé et qui a mis Astalor dans son deck. Mais non, il n'y a pas Astalor dans Illidan. Bon là il va gnoll enfin, un peu chiant mais quand on le sait ça fait peut-être moins moins mal, mal j'imagine <rire> pas du tout Ça fait chier hein Ils vont coûter un mana c'est con Faudrait presque attendre encore un tour Par contre là je me fais éventrer mais en même temps euh... Ouais bon pis. J'ai l'objet d'attendre un tour pour faire mon gros tour. Je suis pas sûr. faudrait analyser la, la, la situation. Parce que le problème, c'est que là, je fais juste décocteur. Non, c'est trop nul. En vrai. Non, c'est gnoll à 1. C'est injouable. Ou alors, je fais décocteur no gnoll. Mais ça veut dire que je joue pas avec cimetière. Donc, j'ai tout le temps perdu. Bon. Ça, ça n'a rien fait de plus. Let's go. Là on fait des cocteurs, ce qui fait que les gnolls coûtent euh, zéro. Gnoll. Gnoll. Ça, ça fait quoi ça ah, C'est nul ça. c'est pas mal hein. on s'est fait un peu taper on a rien fait mais là comme ça on reprend le board quoi pas trop dégueu que poursuis tu de la négociante en cristal en avec le rampe tu peux avoir un tour 8 très tôt la négociante en cristal je ne sais pas ce que ça fait pourtant je suis un droïde moi enfin, je suis je suis, euh... enfin, si j'avais un fils je l'appellerais malfurion tu vois <rire> mais euh, je vois pas ce que ça fait après parfois les cartes en anglais, les... les cartes je les connais plus en anglaise qu'en française. Enfin ça dépend. Mais négociant en cristal ça me dit rien. Ouais, C'est bien on lui met une petite tartine là. Il devrait nous mettre euh... pas trop mal dans le match. Je pense qu'il va aller full face ici. Je pense qu'on va juste faire cimetière. Alors ça peut paraître un peu bizarre. Mais si on va juste... Quoi, quoi, on peut refaire ça en vrai. J'allais dire on fait cimetière juste pour une créa maintenant autant faire ça Et face avec la dague Ok nice Oh là, qu'est-ce qui se passe là Il y a un problème de MMR. J'ai une MMR de merde. Je crois que j'ai une MMR de merde. Ah, ça fait flipper là. En fait, j'ai toujours eu... Enfin, ça fait plusieurs années que j'ai une MMR de, de Pluton. Et là, je crois que j'ai une MMR de merde sur euh, Amérique. Parce que parfois, il y a des joueurs qui gueulent. Ils se disent, ma, ma mère est pas bonne et euh, même en gagnant, euh, je gagne pas de cote. Et, euh, et à chaque fois, moi je lis ça sur Twitter et je dis, mais les gens ils font n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils ils, ils abusent de dire ça, c'est pas possible. Mais là, gagner une game à ces rangs-là, hein, c'est pas comme si j'étais euh, 16 gens et que tu gagnes, tu passes 15, vous voyez. Là, je suis quand même 193. Tu gagnes, tu gagnes 100, ça me paraît bizarre. Et puis même, je suis arrivé 220. Juste un jour après le, le reset Ah là là j'ai peur J'ai peur que ma MMR elle soit pas bonne Alors par contre je suis jamais allé dans cette situation de MMR pas bonne Donc je sais pas comment ça fonctionne Est-ce que j'arrive à la casser la MMR durant le mois Je sais pas si vous êtes plus au courant que moi Est-ce qu'on peut casser la MMR ou alors on est juste rect Attention, bon contraire. Ah j'ai peur On va voir sur cette game si on gagne. Euh, c'est rigolo quand même, hein. c'est pas mal en vrai. Donc juste une, euh, un cimetière. Rue d'agro, c'est un peu chiant. Mais. Ah non, c'est oh On est damné pour l'éternité, tu crois <rire> Non pour un mois au moins. <rire> on est bloqué un mois quoi. Ah mais on n'est pas bloqué, je pense, mais. Il hey, le joue maintenant, c'est bizarre. En vrai, euh, la ceinture, ça n'a pas plus de sens qu'un décocteur, donc autant faire des cocteurs. Et passe. Je crois qu'on va juste des cocteurs Franchement, au prochain tour, je pourrais faire un play avec euh, Maître, on verra. Mais dans, dans tous les cas, il faut essayer de la monter pour avoir une bonne mère le mois prochain, mais ça commence à me faire peur, là. On va voir, on va voir. Bon, c'est bien, il nous a pas tué ça. Non, mais je pense que c'est... Je sais pas. C'est pas mal. Par contre, j'ai envie d'écraser lui pour prendre une potion à la place. Quoique. Est en vrai, on n'est même pas obligé de potionner. Hein. On peut juste faire ça. Et à toi, hein. Oui. Juste ça. Un peu bizarre là, mais. Ça ça fait quoi Ça met une carte et ça détruit. Et ça, ça met une carte, c'est tout. Ah c'est une version comme ça. Ça me va, ça me va. Bon, c'est bien, je garde pas mal de petites cartes, mais encore faudrait-il trouver le, le cimetière, sinon ça va vite être chiant. Et ouais, là, pour moi le meilleur. Euh, souvent vous me demandez, enfin hier vous m'avez demandé euh, c'est quoi le meilleur, euh, la meilleure potion. Pour moi c'est celle qui met des créas. En tout cas la première à avoir c'est celle qui met des créas. Ça, ça me va. Je peux faire Point de d'os, gagner des mana, Rabatoa. Bah je peux faire à maintenant. Je bon, c'est ok, non? Que je fais pièce. Crabato, Ça, ça me fait gagner un mana. Donc je fais ça. Qui me fait juste Krabatoa. Alors que le Krabatoa, je fais rien. C'est juste que je le développe sur le board. Et puis à toi de jouer, quoi. Euh, en face, c'est un voleur. On voit le... avec le pouvoir. Après, euh, le personnage, je sais pas. C'est quoi, Garona, vous me dites? Je... Alibi Alibi, c'est un peu chiant Alibi c'est un peu chiant On se triche. On va faire ça, on ajoute une carte, on en met une dans la main Illumination <rire> Je crois qu'on va juste faire Maestra Ça on fera le tour où on partira en combo Enfin on partira en prochain tour On va le faire et ensuite on piochera peut-être corps des anciens faut pas qu'il giga faut pas qu'il est qu gigalron j'allais dire <rire> faut tuer lui en gros hein. à part s'il fait ouais. faut tuer la 7-4 bah en vrai c'est tuable hein. en vrai c'est tuable hein. Donc ça c'est quoi 3 et une carte C'est bon Bah c'est pas trop mal hein, cette histoire. C'est comme ça. Bah ça va heureusement qu'on a les potions. Parce que sinon j'ai Galron c'est sûrement le meilleur, euh, le meilleur colosse. Oh bah toi ça va. Il est trop derrière je pense. Ce qui est bien c'est que ça a rejoué les pinces. Plus lui qui a ramené les pinces. Là on a l'étale. Ah quoique. Peut-être pas en ouais. Ouais, bon, c'était un peu plus complexe celle-là. Mais ça va. Je pense qu'il faut que ça. Ta... En fait, je... moi je pense que la MMR, c'est, euh... il faut que ça se tasse un peu. C'est-à-dire qu'en début de mois, ça bloque, bloque, bloque, bloque. Et en fait, quand tu joues, il y a trop de gens qui te passent devant si tu n'as une... pas une bonne MMR, ce qui est possible. Et donc, en fait, il faut à un moment stacker, quitte à perdre, perdre, perdre, et après reprendre petit à petit. Et là, il n'y aura pas de gens qui te passeront devant. J'imagine. Hein. J'imagine qu'il doit y avoir un spot comme ça. après pour le moment il n'y a rien de choquant, il hein. y a juste le 193-192 qui m'a paru qui me paraissait un peu étrange, que j'avais jamais vraiment vu avant. Après là, le 192-184 il me paraît cohérent. Même si normalement il y a plus de trous ici, mais. Bon guerrier, c'est un match-up horrible. Hein. Guerrier ça existe en plus. <coughs> J'ai rien à faire. Ouais bon la main est horrible et le matchup est pas bon. Non guerrier ça, ça, ça, ça revient bien hein. il y a quelques heures ça a fait top 1 légende. Guerrier ça va bien revenir là dans les prochains jours. Pour le coup. La question c'est est-ce qu'on peut jouer sténographe Non. 1, 2. Non. Juste ça. Et ça. Après il y a lui, hein. Tu m'as créa, je tue ma créa. Ça me paraît un peu vénère. Hein. On va juste faire la 3-3 ici prochain tour on va juste DAG Maestra Face, on a, je pense qu'on a perdu, le match-up, il est ingagnable. Enfin non c'est pas ingagnable mais à ce niveau là c'est chaud, les adversaires savent jouer. Je ne vais pas Astalor ici, une façon de gagner pour moi c'est de faire Astalor Shadow Step. Surtout que j'ai un deuxième Shadow Step, donc je pourrais peut-être à ce Shadow Step, Shadow Step. Qui me permettra d'avoir un joli cimetière aussi au prochain tour. Donc je joue sur 7 out, je suis mal mais j'ai une chance sur 11 d'être existant on va dire. En tout cas d'y croire, pour le moment j'y crois pas. Pour le moment je n'y crois pas. Mais sur Shadow Step il euh, y a moyen. En fait on part déjà sur des winning plays là vu qu'on a perdu. Ouais Là il va raser le board. Oh non là. là. la Ouais. Bah ouais, il va falloir trouver Van Cliff après, ça peut être pas mal. Mais c'est Shadow Step, Shadow Step et Van Cliff. Ouais, bon, ça sent le gars qui fait une A.O.E. <rire> quand il tape dans le Totem. Oh, ouais, il va encore Okara et puis... Euh, les 5 à tout. Ah non, même pas. Ok. On a vraiment raté notre game Après on peut pas faire 30 victoires d'affilée non plus Mais c'est vrai que moi j'aime pas perdre Si je pouvais avoir 100% de win rate tout le temps Ça me plairait Je déteste la défaite Même après 10 victoires je déteste la défaite Allez sur Vancliffe il y a peut-être moyen Bon là il va tout raser Ah non On peut le jouer comme ça Je pense que c'est pas choquant et là c'est horrible. C'est horrible. Ah trop moche. Donc je fais ça. Là. Bon, prochain tour c'est Van Cliff. Et on peut peut-être come back. Mais je pense qu'il va nous tuer là. Merci Flain Amembert pour le soutien. Merci beaucoup. Ok. Galvan Oh, Galvangar Trade. Ça, ça me plaît. Bon, il y a moyen. Hein. galvan Trade, c'est bizarre comme play. Ok Bon, van cliff, hein van cliff, c'est... C'est vraiment pas mal là Dirk. Pioche ah, Toute ma vie. <rire> toute ma vie. Pas mal ça. Ah, pas mal ça. 6 6 6 6 wow, Pas mal du tout pas mal du tout 6 bon, 6 hein, mais pas mal du tout il a dit qui me 6 baston 6 baston une question qui me, de... qui me depuis un moment. Si que streamer c'est un statut indépendant, tu lâches combien de de ton CA à l'URSAP euh, Je crois que c'est 22% Je crois que l'URSAF c'est euh, 22 ou 27 22, Je crois que c'est 22% Baston, baston Oh, attendez, est-ce qu'il n'y a pas moyen de gagner là coûtez là oh, on n'est pas loin hein. On ouais, plutôt recycler je pense. Tra, dommage, on est vraiment pas loin, c'est frustrant. Tra, la moindre... Vous imaginez le nombre de draws qui me faisaient la win <rire> Ah là là. Il mérite pas de la gagner, mais en même temps, il mérite, mais... Il mérite pas parce que j'ai vraiment déchâté toute la partie. Baston, baston Je vais garder mes... mes petits peps. Enfin, si je la gagne, franchement, c'est une... à la fois une escroquerie et à la fois je mérite un peu. Ça, ça fait flipper. Hein. Après, j'ai des potions hein, qui détruisent les grosses créatures. En vrai, on peut gagner sur Skurtrus. Skurtrus, c'est vraiment la carte qui peut me donner un espoir. Oula, il, fait... il me fait l'amour là, non Ouais, bon, ça, on... ça meurt sur le. Bon on a gagné sur euh, la potion, let's go, Please. je mérite hein franchement, ah zut, c'est pas la bonne. Ah zut, ça ah, fait chier, C'est tard, pardonner. Pas loin hein. Manque un tout petit peu quoi En Ah je suis dehors, hein, c'est ouf. Sérieux, c'est ouf. Ah non Ah si si j'ai pas les manas. Oh J'avais l'étal Ah non non non je veux face avec ça putain je suis con. Non non je suis con je suis con. Non ah, je suis con je suis con. J'ai cru que j'avais l'étal parce que... Non non non j'ai pas l'étal. <rire> Après là, on a toujours gagné s'il si nous tue pas, ouais, avec des outs, hein, évidemment, mais bon, ça, ça change rien si on a le la destruction, Ouais on a gagné, crois, hein. destruction. Est-ce qu'il faut chater là C'est ça. J'ai 6. 7, 8. 9, 10. J'ai 6. 7, 8. 9, 10. 11, 12. Je crois qu'il faut chater. Il faut aller full face. On est d'accord. Hein face. Face. Je le mets à 5. Et j'ai 4 et 2. Donc en fait j'ai 50% de chance de gagner. C'est incroyable, on s'est retrouvé dans un 50-50, vous imaginez cette game, à un moment donné, on s'est retrouvé, incroyable cette partie, on s'est retrouvé dans un 50-50, c'est à dire que le gars il joue mon pire up il a toute la game 100% de chance de gagner et à la fin, il... je sais pas comment il a fait, il se retrouve dans un setup et en plus on a totalement déchaté parce qu'on a rien eu de comme pioche, le gars il s'est retrouvé dans un 50% de chance de perdre, ah, c'est incroyable en vrai. Cette, cette game-là, c'est la game de l'année. Pour, pour le moment, en tout cas. Alors, en même temps, on est le début de l'année, mais... <rire> Ce sera, ça restera sûrement la game de l'année sur Hearthstone. Hein. Mon dieu Mon dieu